Alors voilà, nous sommes donc devant la première situation. Aujourd'hui, c'est pas une voiture rouge, mais c'est une voiture blanche, mais c'est le même principe. Et je cherche à savoir, cette voiture blanche là, alors je peux faire un zoom, oh j'y arrive, cette voiture blanche là, combien je peux en mettre l'une au-dessus de l'autre pour arriver au niveau en haut du poteau. Et ensuite, et eh ben, ce poteau, combien je vais pouvoir en mettre pour que ça arrive jusque au, en haut de l'arbre première difficulté vous voyez si je positionne ma caméra comme ça ça va pas donner la même impression que si je suis là puis là de toute façon j'ai pas la même hauteur de l'arbre et que si là donc voilà là j'essaye de me mettre bien en parallèle vertical tout ça deuxième situation je suis devant le fameux garage euh, enfin le portail et le garage alors quand je suis ici le haut du garage il est clairement au-dessus du portail. Là, je me suis approchée, je ne sais pas si vous voyez bien le haut du portail, je me rapproche encore, et là, vous voyez, le portail, il cache le haut du garage. Et là, euh, là je suis carrément devant le garage. Est-ce que pour autant, devant le portail, est-ce que pour autant le garage a disparu Est-ce que pour autant la hauteur du garage, a disparu, regardez, est-ce qu'on peut le voir là Ah ben voilà, là on le voit, alors du coup vous en pensez quoi Je reviens ici, donc là on voit clairement que le haut du garage il est au-dessus du portail, mais en fait si je me mets à hauteur du sol, et eh ben là donc j'ai le haut du portail qui est exactement à la hauteur en haut du, du garage. Troisième situation, donc ici vous avez les quatre lampadaires, le premier, premier plan là, deuxième, troisième, quatrième, et vous voyez le quatrième là, si je bouge un peu, vous le voyez, euh, il est à la même hauteur que l'arbre, est-ce que ça veut dire qu'il fait la même hauteur que l'arbre, vous voyez, tiens, allez, regardez la voiture qui arrive là, est-ce que quand elle est tout là-bas, elle fait la même hauteur que quand elle arrive par ici, et eh ben non, L'arbre et le poteau ça va être la même chose, mais une chose est vraie, quand je suis ici le haut du quatrième poteau arrive pile à la même hauteur que là. Je suis toujours dans la même rue mais de l'autre côté, j'ai donc le grand arbre là au fond à gauche et ici à droite les lampadaires qui sont tous de la même hauteur dans la rue. Et donc ma première question, enfin mon premier problème ça va être donc de mesurer la hauteur d'un lampadaire et pour ça je prends donc un lampadaire et une voiture qui est pas loin. Parce que du coup là il va pas y avoir problème de perspective et en calculant le nombre de voitures que je peux mettre je peux trouver la hauteur ah là, de suis au pied de l'arbre et même je suis quand même un peu loin de l'arbre et si je mets ma tablette bien verticale vous voyez j'arrive même pas en haut de l'arbre je suis d'ailleurs donc obligé de la mettre comme ça ce qui change déjà la hauteur au niveau de la perspective si je m'approche quand même un peu vous voyez donc je suis toujours sur cet arbre là et si je me recule je suis bien dans la même rue que tout à l'heure, mais par l'autre côté. Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que l'arbre fait la même hauteur que les lampadaires Là, je suis donc euh, la troisième situation avec le poteau et celui qu'on va calculer d'arbre. C'est celui qui est derrière. Vous voyez, le poteau, là, il est bien en dessous. Puis, vous voyez, là, quand je m'approche, ben, le, le poteau, il se rapproche. Et là, vous voyez, ben, il va passer... Haut. Et donc mon premier souci, il est de calculer la hauteur de ce poteau, ce que j'ai fait à partir de la hauteur de la haie. Je vous montre l'arbre qu'on est censé mesurer, mais là je vais avoir un super contre-jour. Bon, c'est pas la bonne heure, voyez, il est grand comme ça. Et le poteau à partir de quel euh, calcul voilà, c'est un de ces poteaux de la rue là. Je vais m'éloigner, mais je serai en contre ah, Comme tout à l'heure avec le portail, le haut du poteau, il est bien en dessous de l'arbre. Mais si je me par terre, voilà, globalement, alors là, je trisse un peu, mais là, le poteau est pile à la hauteur de l'arbre.